Bonjour, dernier jour dans le défi de remise en forme. J'espère que vous avez pu suivre euh, avec plaisir ces trois semaines avec moi. En tout cas, moi je vous félicite pour, euh, pour, pour vos avancées, pour vos progrès et j'espère que vous continuerez à progresser. Euh, Aujourd'hui, on va pour... Continuer à bien ancrer la salutation au soleil, on va le faire une fois lentement et puis on le fera une deuxième fois de manière plus rapide. Et ensuite pour terminer la séance, euh, on fera euh, comme d'habitude en position du cadavre et une petite méditation euh, d'autocopation sous forme de, de position du cadavre. Donc ça suit le même, la même continuité que, exercice, que les exercices pratiques, euh, mais il y aura des petites choses en plus. Donc on peut commencer. Droit vers le tapis. J'inspire, je lève les bras au ciel. J'expire, je descends mon buste. J'inspire, je lève mon buste jusqu'au genou, dos droit. J'expire, je descends sur le tapis. J'inspire, comme Tête bien vers le ciel, bras tendus. J'expire, tapis. J'inspire, je prends appui sur mes jambes, sur mes bras. Je lève mes hanches, je lève mon buste, je rentre la tête. Je peux plier les genoux si c'est trop difficile pour moi. J'expire, tapis. J'inspire, cobra. Tête bien vers le ciel. J'expire, tapis. J'inspire, chien tête en bas. J'expire, je viens mettre un pied devant moi, le pied droit. J'expire, j'inspire, pardon, guerrier. Je fixe un point loin devant moi, mes mains jointes vers le ciel. J'expire, tapis. J'inspire, cobra. J'expire, tapis. J'inspire, chien tête en bas. J'expire, position du guerrier, jambe gauche. Les hanches bien tournées vers le tapis. Mains jointes vers le ciel. Je fixe un point loin devant moi. J'expire, tapis. J'inspire, cobra bien vers le ciel. J'expire, tapis. J'inspire, chien tête en bas. J'expire. Je ramène mes pieds entre mes mains. J'expire de tout mon long. J'inspire, chaise. J'expire, arbre, main jointe vers le ciel et je relâche la posture. On va lâcher un peu les tensions, bouger un peu son corps, décoincer tout ce qui a décoincé. J'espère que tout le monde suit que vous avez bien ancré la salutation au soleil. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est le même mouvement se répète, sauf qu'il y a des choses en plus. Donc on va poursuivre la salutation du soleil de manière plus rapide, de manière à introduire le yoga Ashtanga dans le défi des cinq jours c'est vraiment pour voir où vous en êtes dans votre évolution de remise en forme si c'est trop dur pour vous ne le faites pas continuez à visionner les vidéos pour l'ancrer plus rapidement les vidéos vont rester sur ma chaîne donc quand vous avez envie de vous y remettre si vous avez arrêté ou si vous voulez continuer continuez à visionner les vidéos Petit à petit, prenez celles qui vous plaisent, celles qui vous font le moins, le moins souffrir, le moins, celles qui sont plus agréables pour vous. Donc, on va reprendre la dernière salutation au soleil. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et on peut commencer. J'inspire, je lève les bras au ciel. J'expire, je descends mon buste, j'inspire, je lève mon buste jusqu'au genou, j'expire, tapis, j'inspire, cobra, j'expire, tapis, j'inspire, chien tête en bas, j'expire, tapis, j'inspire, cobra, j'expire, tapis. J'inspire, chien tête en bas. J'expire, pose mes mains entre les deux pieds. Position du guerrier. J'expire, tapis. J'inspire, cobra. J'expire, tapis. J'inspire, chien tête en bas. J'expire, guerrier. Inspire, levez les mains au ciel. Expire, tapis. Inspire, cobra. Inspire, expire, tapis. Inspire, cobra. Tiens, t'es en bas. Expire, je ramène même en vrai de pied. Inspire, chaise. Expire. Arbre. Et je relâche la posture. Félicitations à tous. On peut sauter en l'air. Sauter de joie. Bravo, bravo, bravo. Merci pour ces 21 jours de défi. C'est juste magnifique. Euh, je vous félicite vraiment. C'est un chouette parcours, un chouette, un chouette apprentissage euh, et je vous remercie vraiment d'être arrivé jusqu'ici. Voilà, on va faire la méditation maintenant. En position du cadavre. Ah. Et on se détend. On s'offre cette détente pour se féliciter pour se reposer pour créer de nouvelles idées et avancer pas à pas vers la remise en forme de mon corps reprendre le contact avec mon corps à mon rythme et comme je l'entends je me félicite pour ces trois semaines d'apprentissage et je peux me remercier profondément de ces trois semaines de remise en forme mon corps se détend Ma respiration devient plus lente. Je peux porter une attention sur ma respiration. Je m'aime et je m'accepte comme je suis.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 respect et humilité je m'offre cet amour pour moi-même pour être en équilibre avec moi-même je peux me remercier remercier mon corps remercier mon esprit. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Mes bras sont détendus, mes jambes se détendent, mon buste est relâché, Ma tête est relâchée. Mon esprit est détendu. Je peux être fière de moi. Me dire merci. Merci pour tous ces efforts. Merci d'avoir tenu Tout doucement, je peux ramener mes pieds vers mon coccyx. Je peux tourner sur le côté droit et venir pousser sur mes bras. venir en position du lotus. Vous remercier toutes et tous pour ces 21 jours avec moi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.